Les de gamme de BMW, Lincoln, Cadillac et Mercedes-Benz offrent beaucoup de confort et de commodité, mais ne servent pas le luxe comme le Bentley Bentayga 2022. Avec un moteur V8 ou V12 sous le capot, le a le muscle pour des randonnées tout-terrain soutenues à grande vitesse. Et derrière sa banquette arrière se trouve une soute d'une superficie suffisante pour une virée shopping à grande vitesse. L'habitacle chic est garni de cuir souple et aromatique. De magnifiques accents de bois et de métal et de toutes les fonctionnalités d'infodivertissement moderne que les acheteurs attendent d'une voiture de pointe. Les intentions de classe supérieure du Bentayga et son prix à 6 chiffres le mettent en concurrence avec le tout aussi princier Mercedes Maybach G et LS600, et le Rolls-Royce -Rolls Kullinan. Quoi de neuf pour 2022 un modèle S à l'allure sportive rejoint la gamme pour 2022 qui intègre de nombreux éléments de conception du modèle Speedo de gamme, mais est propulsé par le V8 de 542 chevaux qui sert de moteur de base au Antega. Une suspension à réglage sport, des roues de 22 pouces et un système d'échappement sport donnent au modèle S un avantage sur la garniture de base V8. Ailleurs dans la gamme. Un ensemble de jantes en fibre de carbone est une nouvelle option autonome via le programme de personnalisation mulinaire. Le groupe motopropulseur hybride et rechargeable sautera l'année modèle 2022 et reviendra pour 2023. Nous préférons le modèle V8. Même si le puissant moteur V12 du Speed met plus de dynamisme dans l'étape de ce gros SUV-SA, prime de prix par rapport au V8 est substantielle. Nous suggérons de s'en tenir au modèle à 8 cylindres et d'y ajouter quelques subtilités tels que la suspension adaptative, le système de divertissement aux places arrière et la chaîne stéréo 1 à 20 haut-parleurs. Et en choisissant le pack Touring Spécification, vous bénéficierez d'une suite de fonctionnalités d'assistance à la conduite. Étant donné que le groupe motopropulseur hybride de 443 chevaux du B est en pause pour l'année modèle 2022, le V8 biturbo de 542 chevaux et le moteur d'entrée de gamme le Banteiga Speed fait monter la barre avec un V12 de 626 chevaux. En 2017, lorsque la Speed fabriquait 600 poneys, cette centrale ultra-douce a obtenu un résultat de 3,6 secondes lors de notre test à 60 000 pour heure. La puissance délivrée par le V12 est plus crémeuse que celle du V8 et ses performances sont plus robustes l'élabément œuvre de dépassement. Bentley affirme que le Banteiga Speed, avec une vitesse de pointe revendiquée de 320 km par h 6, et le SUV le plus rapide au monde, bien que la Lamborghini Urus puisse avoir quelque chose à dire à ce sujet. Peu importe ce qu'il y a sous le capot, tous les Banteiga utilisent une transmission automatique à 8 vitesses et sont livrés de série avec une transmission intégrale. Dnt les Banteiga ajoutent des roues en fibre de carbone de 22 pouces. Économie de carburant et MPG du monde réel. Les cotes du modèle à moteur V8 de 14 mailles pour galon en ville. 23 mailles pour gallon sur autoroute et 17 mailles pour gallon combiné ne sont pas mauvaises pour un gros SUV, mais celles du W12 le sont. Il gagne des estimations de 12 mailles pour gallon en ville, 17 mèles pour gallon sur autoroute et 14 mèles pour gallon combiné. Cela dit, sur notre route d'économie de carburant de 140 km/h, par heure, le Bantayga 12 cylindres nous a surpris avec un résultat de 23 ml pour gallon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Bantayga, Visitez le site de l'EPA intérieur, confort et chargement remplis de cuir odorant, de garniture en bois véritable et d'accent métallique brillant. L'habitacle du Béantéga reste fidèle à sa marque de luxe. Bentley permet aux acheteurs de personnaliser à peu près tout. Les acheteurs peuvent opter pour des sauts avant et arrière, pouvant accueillir 4 personnes, ou, ils peuvent sélectionner une banquette à 3 places à la deuxième rangée et une troisième rangée escamotable à 2 places pour sept personnes. Bien que la banquette arrière ne semble pas aussi somptueuse que celle du principal rival du Béanteiga, la rolls royce en, elle offre toujours beaucoup d'espace pour que les passagers adultes puissent s'allonger. Plusieurs couleurs de revêtements en cuir sont disponibles, tout comme deux horloges de tableaux de bord bretling en acre, un refroidisseur de bouteilles pour les passagers arrière, un éclairage intérieur d'ambiance réglable et même un coffre-fort avec serrure biométrique et lecteur d'empreintes digitales. L'espace de chargement du Beanteiga est généreux, au moins dans les versions à deux rangées, nous avons pu y mettre neuf valises à main. Infodivertissement et connectivité Tous les modèles Beanteiga sont livrés en standard avec un écran d'infodivertissement de 10,9 pouces avec navigation et intégration Apple CarPlay et endroit d'auto. Le système de divertissement en option se compose de deux écrans de 10,2 pouces montés sur les appuis-têtes des sièges avant. Grâce à lui, les passagers arrière peuvent naviguer sur le web interagir avec le système d'infodivertissement du Bentley ou regarder des films. Une chaîne stéréo à 12 haut-parleurs est standard, mais vous pouvez opter pour le système audio haut de gamme à 20 haut-parleurs de nain. Caractéristiques de sécurité et d'assistance à la conduite Bentley propose plusieurs fonctionnalités d'assistance à la conduite, mais malheureusement, presque toutes coûtent un supplément. Paradoxalement, les acheteurs de VUS de luxe moins tels que le BMW X7 ou la Cadillac Escalade trouveront que bon nombre de ces caractéristiques sont de série. Pour plus d'informations sur les résultats des crash-tests du Banteiga, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, i. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons. Avertisseur de sortie de voie livrable avec assistance au maintien de voie. Régulateur de vitesse adaptatif et système de vision nocturne disponible.